Lorsque votre niveau de responsabilisation est faible, la passivité vous guette et vous plaise dans les nations. Si la responsabilisation est réelle, elle vous permet d'assumer la mutation dans votre environnement. Vous vous prenez en charge et le passage à l'action se fait sans difficulté. Elle vous sort de l'inertie propre à ceux qui passent le plus clair de leur temps se lamenter de ne pouvoir rien faire. La dépendance ou le niveau de responsabilisation faible vous prive de toute initiative et vous bloque dans votre élan d'agir. Elle vous maintient dans votre zone de confort et vous empêche de mener des actions orientées vers le changement. Les actions que vous programmez s'inscrivent en général dans une dynamique créative avec plus de risques calculés. Prendre des risques permet d'avoir une attitude positive face à l'erreur qui redevient une étape dans la marche vers la réussite. Rien ne se fait sans prise de risque. C'était le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne, likez et partagez.